Vous avez un premier site ici, je vais vous laisser euh, explorer, essayez de voir qu'est-ce que ce site-là peut vous apporter. Faites le tour, vous pouvez lire les panneaux, vous pouvez vous installer un peu. Donc c'est la première chose qu'on fait quand on va sur le, sur le territoire, qu'on doit travailler sur trouver des sites, puis prouver si on veut ou valider des occupations, c'est de marcher le territoire. Donc on essaie d'en comprendre, bon, qu'est-ce qui pousse, euh, le milieu écologique, la faune, euh, qu'est-ce qu'on a comme ressources. De prendre un bon vieux carnet avec un bon une vieux crayon, et puis de dessiner, de dessiner le paysage. On va faire un petit exercice, donc vous partez d'ici, vous essayez de vous mettre à l'époque que vous voulez, OK? Et vous essayez d'imaginer, je monte la côte, je quitte mon embarcation, je viens du nord ou du sud, choisissez, et je monte sur cette paléoterrasse, sur cette terrasse où les gens habitaient là il y a déjà 3000 ans. Oh, Nindéchnikas. Tu dis Anita OK. Tu lances à une autre personne. Ouh! Oui, Aujourd'hui, on a joué un jeu, en anglais, c'est uh, « We are all related, a web uh, ». En français, tu peux expliquer comme une capteur de rêve. Uh, chacun partage le, une pièce de laine. Ça peut être utilisé uh, dans une salle de classe ou dehors, dehors pour expliquer la géographie, l'histoire, les rivières, les villes, comment euh, tout le monde est connecté. Moi, je veux que les artefacts soient dans chaque classe, parce que les non-Autochtones qui n'ont pas d'expérience avec les Premières Nations, ou les, le Métis, ou les Inuits, de voir et toucher okay. les artefacts. L'atelier des couvertures, en fait, c'est un jeu de rôle qui fait comprendre aux participants euh, la notion de dépossession du territoire. Euh, au fil et à mesure que l'atelier que se déroule, bien on voit l'impact de l'histoire et le rétrécissement petit à petit euh, des, des couvertures qui représentent le territoire du Canada. La plupart des participants sont euh, émus, sont euh, en colère, sont tristes. En tout cas, ils s'expriment clairement à la fin parce qu'on fait toujours un cercle de paroles à la fin de cet exercice-là parce qu'il faut ramener tout ça, parce qu'il ne faut pas laisser partir les gens avec les émotions. Ben, disons que qui peut faire l'exercice le, euh, des couvertures, ça demande euh, un aîné, parce que ça demande une préparation, donc un aîné ou un animateur qui a suivi une formation, pour le donner. Donc, ce n'est pas, pas nécessairement que lire un texte. En terminant, je vous donnerai un petit conseil, vous, les futurs enseignants ou les enseignants qui sont déjà euh, dans l'action, dans les salles de classe, de travailler conjointement avec vous. C'est ce qu'on veut depuis toujours, en fait, de partager nos savoirs. Ce n'est pas euh, quelque chose qui est si facile que ça, apprendre euh, l'inclusion des perspectives autochtones dans l'enseignement. Mais c'est en utilisant les gens des préparations qui sont autour de vous qu'on va en arriver. Euh, dans quelques années, euh, à quelque chose de solide puis qui est bien entré dans la culture québécoise.